Oh, okay, oh, oh, mais là, aussi. Pardon, pardon, pardon, pardon, oh mon grand. Ah Vraiment, excusez-moi, je t'ai fait mal comme ça. Et là, comment tu m'as fait oh mal Pardon, pardon, et c'est autodéfi quand même, fait même. Mal. Non, tu dois à ah, non Non, non, non, non, non, non, non, non, Il me savait pas, -moi. Comment non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Ok si vous voulez aller à l'hôpital il va vous déposer vos iris. Non non non il me donne la on va faire ça non non on va t'amener on va t'amener hein. Non mais je un Attends, attends, attends, attends. On va On va non, va, non, non, non, non, non, non, non, non après que vous avez la foudre d'un saignant, mon parallèle, vous avez la foudre d'un saignant. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez,